Coucou Youtube! Je fais découvrir à Saxi l'arbalète, qui est l'arme actuellement la plus forte en résurgence. Je vous invite évidemment à y jouer. Pensez à liker, commenter, abonnez-vous. Peace! La tête de cochon, frère, de Dédé. Oh là là là là, la tête de cochon. Frère, tu tiens comment on est là? Le promenade, parce que j'ai bouffé et tout. Est-ce que c'est pas le moment qu'on avoue aux gens la bonne vanne que t'as as sortie? Tu sais qu'on était chez Dédé. Non, non, non, non, non! <rire> oh la peur frérot! Il, il, il, il s'est passé, passé quoi hein, là? Je, je suis incapable de jouer! Je suis incapable de jouer frérot! Oh non! Attends, je respire un peu. On oh, fait chaud là! Hein. Non, ouais, ouais. Ah, la pluie ça, ça donne chaud! Hein. Quoi? Oh putain de merde! Oh la vache! Hein. Oh le coup de chaud! Si je vais tirer là dessus. Là. On... Oh salut. Oh la petite merde côté. Quoi Je suis en Je pense que je vais monter dans l'hélicoptère frérot, changer de place et tuer quelqu'un avec l'arbalète. Ah c'est des mouches Des mouches Des mouches Des mouches Ah mouches Des mouches Des oh Des Sorry. Putain, je peux pas pas, d'eau, le chat d'eau, le chat d'eau, le chat d'eau, le chat le chat d'eau, le le chat d'eau, le Mais encore C'est un tumeur dans l'âme Il va vous briser le crâne Dans son bifou en, en rapin Il va vous faire du sale Chocho -cho, oui chocho c'est -cho, lui le nord ah, Encore La non, on essaie de me tuer frérot Oiseau de feu partout Ça a coupé, j'ai été J'ai pas payé mon abonnement, je crois. Bien sûr, je l'ai eu, frérot Je suis en train de faire un, un tuto de comment se servir d'une arbalète, frérot Putain, j'aurais dû le suivre. Par contre, j'ai aucune balle. Euh... Comment je fais C'est des flèches de sniper. Ouais, ah, y'en a aucune. Y'en a aucune sur cette map en plus. <coughs> T'as des trucs pour moi ou pas là Tu peux venir Ouais, viens. Oh, ok. Oh, tu me regarde. Meurs pas, à sac, shield de toi. J'ai pas de shield, c'est bien ça pour problème. Échappe-toi alors, échappe-toi, cours, cours, je préfère abandonner. Je préfère abandonner, hop, ça abandonne pas. Il Y'a plein de shields sur moi et je dirais 7000 balles à venir Et alors, du coup, un peu kiffant l'arbalète ou un peu compliqué J'ai encore une personne Oignon oh, Ouais, ouais, mais je joue jamais à arbalète, non. Ça y est, j'en ai eu un. <rire> c'est marrant en fait. <rire> Là, sac. Putain, c'est eux qui m'ont tué tout à l'heure. Bah... Bon. Allez, je vous le reviens. Sac oh, Désolé. Mais... Tu Il m'a pas eu passer, frérot. Ah, je te montre un truc marrant! Ah. Regarde! Je vois rien. Et je sais. Et en fait, elle s'annule l'exécution, t'as vu? Et ce qui fait qu'on peut faire ça à l'infini. Ah. Tu, tu bois ton. Coup. Ah. Je bois du sem, frérot. Ok. Putain, t'as dû en chauver pas mal. Hein. Oh non, c'est toi tu dessus de moi. Mais bon. non, c'est pas moi. Non, non mais euh, eux ils étaient au-dessus de moi. Oui mais ils sont toujours là, je les vois, ils sont là. Et ouais mais... Putain, j'ai perdu du temps. Bien joué. Putain lui, à chaque fois il se prend des coups d'arbalade, c'est celui que j'ai eu tout à l'heure. Merci. Qu'est-ce qu'il se passe Putain mais t'es en train de te régaler. Hein. En fait, regarde, regarde ce qu'il avait dans les mains frérot. Ah Elle ah. est bien celle-là Bah c'est la mienne. Ah, ah mais tu mets un viseur toi quand même Bien bien sûr Je mets pas de viseur moi Ouais en fait tu vises un peu En fait là actuellement on est au diamati Donc pour le corps à corps c'est bon Ça, En gros c'est notre sniper on peut, on peut se permettre de mettre un petit viseur Tout dépend comment tu la joues Si tu la joues en mode 2S4 tu sais, Où tu tires des flèches à l'arrache comme ça Et tu tues des gens Ou euh, si tu prends ton temps et que tu vises Il y a deux styles de jeu différents à là bas ouais, Tu peux quand même viser avec la mire en vrai je pense hein. euh, y a le, Sur moi il y a un mec sac ah, je suis pas la Il est mort, je, je suis en face. Gate. Il est pas mort, je pas. D'ailleurs, qu'est-ce que c'était cool qu'on aille se manger ce petit morceau de viande là ensemble, j'en souviens encore. Et ouais, pendant que d'autres préféraient stream. T'imagines Je te rappelle qu'il y en a qui ont préféré stream, frérot Je m'en souviens là-bas. Je me souviens que certaines personnes préféraient live -er plutôt que venir manger un bon morceau de viande. Exactement, l'un des meilleurs restos qu'on ait fait au Mexique d'ailleurs. Oh putain, pas cher. Oh, il doit péter un pont, lui. Non, mais depuis tout à l'heure, frérot, je suis en mode full brain sur eux. Vas-y, bah je vais prendre un euh, stop sur lui, du coup. Ce, là, ah, bah, tue-le, tue-le, tue-le, tu le, frérot. J'ai pas shield, je vois pas. Je peux me réagir. Non, non, viens. Oh, je, je veux pas que tu me touches. Et putain, voilà Il est où Au-dessus C'est ta faute, frérot. Oh, frérot, je crois qu'il avait la colique, le frérot. Ah merde Oui Merde Waouh wow. Ouf. Non... Ah, moi je vais gaffe, prendre... C'est tout défensible, il push pas, je suis safe. Faut vite que je prenne le stuff derrière. Il push, moi. il push, il push, il push. Putain mais quelle grosse merde. Imagine. Il est en haut, tout pris. en haut. Fenêtre la plus haute. Tu l'as vu. Oh elle était belle. Faut-toi un petit steam boost pour, euh, pour passer. Tu peux Maria Mais lui une frappe pour qu'il ait peur. Merde. Oh sac t'es taré. Sac Zoï Y'en a... Y'a... a, Ils sont les deux sur le toit Ok. Je mets une frappe. Je mets une frappe frérot. Bien joué. Deux tombés. Deux tombés. bon j'ai eu bah, bien Ça bien joué La victoire Tu t'es régalé frérot là à l'arbalète hein Putain j'ai vaincu frère gars, tu t'es régalé hein. Attends mais... <rire> On va faire des vues YouTube sur votre gueule On va générer au moins 20 balles sur votre gueule Bande de chiens Non là, là où je t'en voudrais je pense toute ma vie frérot. Ouais. Pour être oh là honnête, c'est qu vas dire. C'est quand tu m'as présenté Skyros. Ah ouais Genre j'aurais tellement aimé que ce moment n'arrive jamais tu vois. <rire> je suis désolé frérot. Mais c'est lui, il a insisté. Tu penses qu'il a senti le truc Genre un peu comme euh, il s'est dit ouais euh... non, je sais pas. C'est chaud, c'est une sorte de bitcoin. <rire> bitcoin. Peut-être <rire> pas une coin, mais peut-être une grosse bite. Hein <rire> putain. Et le lancer du joueur Franci. Mmh. Sinon, toi, ça va Ouais. Ça peut aller. L'arrière. Ne surtout n'y va pas. Il y a Timothée le BG et, euh, et Pablo du 23. Non Timothée THE BG du 30 du 57. <rire> c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et Xx Pablo du 23. Non, je, te, pas vrai. je te jure sur et, non, et sac, vrai je te jure qu'il y a Timothée le <rire> ze BG du 57 et Pablo du 23 non, Xx non. qui sont devant le loadout. Je vais les reaffronter re pour que je trouvais mes dires j'ai knock Pablo du 23 frérot Qu'est-ce que c'était que ça frérot Tu le, le beau gosse Matteo je sais pas quoi là non, non, il est trop fort frérot, c'est obligé Genre c'est beau gosse le Matteo du, du 57, je sais pas quoi J'y suis côté frère C'est où 57 déjà Ah ça c'est d'autres mecs, euh, boogie man machin en a sur le toit, hein. moi j'arrive là hein. Mais je vais crever frérot avec tout le temps que tu m'es arrivé ah ouais mais Docteur traverses la map là hein. Joue dangue c'est qui lui Oh en plus je crois que j'ai ramené du monde Y'a des nouveaux Ah d'accord bon j'arrive je me fais flinguer frérot Tier timing hein est ça. Comment est-ce que t'expliques Sac, Que certains Enfin tu sais des fois tu en fais super longtemps avec les armes et d'autres fois beaucoup moins Bon, sur le bah, hein. hey C'est comme ça que ça se passe mon frère. Tu peux revenir. Putain... Il y a dindindong au-dessus de moi frérot. Let's go. Oh tu peux frérot ils sont réa devant moi Oui Bien joué, frérot. J'ai gagné le duel de réanimation frérot. Que tu voulais faire ou pas oh Ça, gal'. Et c'était Pablo du 23, frérot. Oh Son mec était au-dessus, il tombe dessus. Fais gaffe, c'est Timothée TheBG frérot. J'en ai une colline. Tu la craques, tu la craques parce qu'il est dans les airs. Tu Timothée TheBG frérot. Je l'ai oh eu. Mec, de la team pro. C'était de la, était es de la, es la team de pro. Balade, en train de niquer J'étais en train de, allez, tout allez, mieux. Allez, de gérer tout mes j'ai trop de je en train d'apprendre. J'ai trop de sniper. Et ta gueule Norby C'est-à-dire que les tryharders sont des fils de pute Oh sac oh. <rire> j'ai jamais dit ça Tu penses vraiment Oui. Non. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> oh c'est kill incroyable. Oh merde. Moi je suis peut-être quoi Man How Ce qui me fait chier tout à l'heure, c'est que j'ai pas mes atouts, moi. Ah, c'est le, le plus relou alors, bah, tain, sachant qu'on est obligé de faire des moves rapides. Ouais. Mais là, je m'amuse, quand même. Ça, va tu, tu, tu passes un bon moment Et pourtant, j'ai pas le bon viseur. C'est ma deuxième vraiment game où je mets dedans. Il y a Cabron qui est là, frérot. Il m'a rappelé une vidéo il y a un an qu'on avait fait sur Verdansk, avec toute la team... Des des, des, des... des... monstres, là Oh Paradisant au contact On sort On sort messieurs <rire> <rire> On meurt What the fuck is this man Il où On avait fait 60 kills au RPG sur Verdansk. Putain. Boubou RPG, frérot. C'était... Euh, cette soirée, elle était tellement légendaire. Il y a deux mecs sur moi, deux roses. Il y en a un qui... Euh, je sais pas, pourquoi, bon, il s'est pris une flèche d'arbalète. Son collègue... Are you mec, je vais jouer à l'arbalète dès que tu vas partir, je vais m'entraîner. T'entends ce qu'il dit Mais en fait, ça... Genre, on dirait que c'est pas fort, mais c'est trop fort parce que tu colles le mec, tu t'échappes, tu rates ton petit radar, t'as l'info sur le deuxième, boum, tu lui fous la flèche à 100%, ça laisse juste le timing de recharger, il y a une telle satisfaction. Ah mais là je kiffe, hein j'ai 4 spectateurs frérot, et la dernière phrase moi aussi, que j'ai eue, Ah Ah. aussi sur mon stream, pareil. Il est où Il est sur mon pont. Ils arrivent, les deux sur so toi, je... mais moi aussi j'arrive frérot. Oh merde, sac. Oh merde, je suis mort. Je suis full mort, meurs pas. T'inquiète, je me suis escape. Il est méchant comme la teigne avec son arme. Plus maintenant, mais à l'époque frérot. Râle son pseudo frérot mec que je viens de tuer Frère, j'ai plus de balles et moi de putain j'en ai pas en fait Mec j'ai qu'une balle snipe c'est quoi ça C'est bon j'ai des flèches Mais non mais j'en ai pas putain tu, tu peux venir me sauver s'il te plaît Euh je, je suis trop loin là mon pauvre Sérieux Vraiment Ah oui oui oui non, mec, y a pas de réanimation, viens, dépêche-toi. Mais je pourrais te réa, t'inquiète. Mais non, y a pas de truc de réa, frérot. Non, il faut que tu... juste que tu viennes vers moi. Si, après si, si je boost. vais y aller, regarde. Abandonne et je te réa. Oh, fais chier. Non, je déconne. Quoi Je déconne. Mais non, c'est pas vrai. Ah, si, je exi. déconne, frérot. Mais ça, Xi Je pense à te mettre un steam boost. T'inquiète, t'inquiète, c'est déjà fait. Merci, lapin, tu m'as sauvé. Bon, t'as 10 kills, tu vite amélioré à l'arba. Je suis là, sac, hein. Si t'as besoin de moi, tu me le dis. Tu, tu me parles plus ouais, ouais, ouais, je suis là. Il a jeté le frappe, hein. Je il... sais pas où est-ce qu'il a jeté, mais. Ils ont mis un truc au-dessus. Dans les airs Oh oh. Y'en a un qui a décidé d'exploser devant moi, c'était giga extrême, pour vous, 3-6 Je les craque enfin fait un presque Son mate s'est réanimé Non Non C'est dommage parce que j'ai eu l'autre Oh non il s'est passé Non oh, chien. Et ouais ouais je... Ah eu mais c'est ma faute, j'aurais dû coup de le mien euh, au sol, je suis désolé ça que... C'est pas grave, c'est pas grave. 29 kills quand même à l'arbalète hein Mets-toi le joli viseur et moi dis-toi avec ce, avec ce viseur là je me suis mis le point euh, le point. Ouais j'ai vu hein, il est beau. Mm. Alors euh, c'est le mini reflex GI pourquoi tu poses tes armes après avoir pris le lodota J'ai euh, mon oncle, il était, euh, il était chaman avant, dans dans une tribu, et euh, il faisait constamment ça, tu vois.